nous sommes venus chercher l'UCLI pour monter spécialement une formation dédiée à la finance pour les non financiers parmi nos collaborateurs et collaboratrices. La formation a été montée spécifiquement par le corps professoral pour notre groupe par rapport à nos problématiques et donc du coup elle a pu répondre exactement aux enjeux que nous recherchions. Les collaborateurs et collaboratrices qui sont venus se former à l'UCLI ont adoré puisqu'ils se sont retrouvés au milieu d'étudiants dans un lieu qui est emblématique et qui a été très très bien rénové et qui a contribué aussi au succès de la formation. Mon prédécesseur s'était rapproché de l'UCLI parce qu'il trouvait intéressantes les propositions sur tous les enseignements de la diversité culturelle et religieuse. J'ai amplifié les relations avec l'UCLI en construisant un projet de séminaire international à destination des cadres dirigeants et des managers des entreprises qui sont confrontées aux problématiques multiculturelles. Les raisons qui ont poussé Veolia à faire appel à Lucli sont des besoins de recherche. Nous souhaitions faire appel à des chercheurs de haut niveau. L'objectif de cette recherche pour Veolia est d'essayer de mesurer s'il si est pertinent de créer un indicateur qui viendrait compléter les indicateurs extra-économiques qui existent aujourd'hui en prenant en compte la performance de l'entreprise de façon globale. Antoine Frérot, le PDG de Veolia, est lui-même venu faire la conclusion du premier cycle de recherche il y a deux ans. Les entreprises du territoire sont de plus en plus nombreuses à venir chercher l'ensemble des expertises de l'UCLI. Donc on a travaillé avec l'ensemble des instituts, des écoles, des facultés, pour mettre en place cette plateforme UCLI Expert, qui est vraiment destinée à répondre à tous les besoins des entreprises. En matière de recherche, à l'UCLI, nous disposons d'une centaine d'enseignants-chercheurs répartis dans cinq pôles universitaires, ce qui nous permet de créer des programmes de recherche, des chaires de recherche, en croisant les disciplines pour répondre au mieux à tous les besoins des entreprises. D'ailleurs, Ucli Expert a été vraiment créé pour permettre aux professionnels d'accéder à la richesse et à la diversité de l'offre portée par nos instituts, qu'elles soient diplômantes, qualifiantes, formations courtes, accessibles en VAE. Ucli Expert, c'est vraiment aussi une opportunité de co-construire avec les entreprises des réponses sur mesure aux besoins de développement des compétences de leurs collaborateurs. Ces réponses sur mesure peuvent être des parcours internes, modularisés et certifiants, des solutions pédagogiques hybrides et la contribution au développement des universités internes. Une autre grande richesse de l'Université catholique à travers ses instituts et ses écoles, c'est bien sûr nos étudiants. On a plus de 8000 étudiants en formation initiale qui sont autant de ressources d'appoint que l'on peut mettre à disposition des entreprises. La vision qu'on a de cette plateforme Uclexpert, c'est vraiment multiplier les interactions et co-construire avec les entreprises et les étudiants. On va donc proposer aux salariés des entreprises de venir s'impliquer auprès des étudiants pour les accompagner dans leur insertion professionnelle et aussi dans leur développement personnel. C'est dans ce nouvel espace que seront proposés tout au long de l'année les rendez-vous les Experts, des rencontres régulières avec les enseignants-chercheurs de l'ensemble de nos unités pour venir approfondir ses connaissances, questionner ses pratiques, prendre de la hauteur et s'inspirer sur un plan professionnel et personnel.